Casimir, 18 ans. Et puis du côté du Paris Saint-Germain, les joueurs, vous les connaissez. Et on va vivre ça donc euh, intensément avec euh, John Ferreira, avec Brian Thiam, qui sont sur la pelouse, pas très loin des, des bancs, à distance réglementaire, à distanciation sociale. Et ce sont les Parisiens qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Première rencontre de préparation du Paris Saint-Germain dans sa quête du titre de champion d'Europe. Coup d'envoi donné par Kylian Mbappé comme un symbole auquel il faut s'attendre pour la Ligue des champions Un premier long ballon ouais. vers Kylian Mbappé signalé en jeu ouais, des, des Déjà des fourmis dans les jambes ouais, Très bon appel C'est de... ouais, repris, les parisiens là euh... J'ai. Balanceur, on sortait. attention à la reprise. Oh, elle, est belle. Oh, elle était bien partie cette euh, reprise d'Ander Herrera à l'entrée de la surface de réparation. Jean-Pascal Fontaine qui a aussi tenté sa chance, il a été contré. C'était le jeu, c'est bien fait de la part de Jean-Pascal Fontaine, d'essayer cette frappe. Euh, là on a affaire à des très grands. C'est déjà très net en début de match. Il est face à Ilyas Mahmoud, voilà et Mbappé en jambes. Parvient à centrer sur la tête de Neymar. Première très grosse occasion là pour le Paris Saint-Germain sur déjà un petit festival de, de Mbappé qui, je le disais, a des fourmis dans les jambes mais il n'a ouais. pas que ça, il a du feu déjà. Ouais. Casimir, Casimir avec Blenax, euh, Jean-Pascal Fontaine qui a aussi tenté sa chance. Question transposée. Kerrer sur un bon ballon de Di Maria, le centre de Kerrer, cette fois c'est but parce que c'est Icardi qui touche le premier ballon et Icardi devant le but, la plupart du temps, c'est but. Et là c'est le cas, ça fait un 0 pour le Paris Saint-Germain qui tape euh, parfaitement cette rencontre. Je crois que c'est le premier ballon Icardi. et de Maria Mayembo. Vous avez vu là Michel Bacard sur, euh, sur Mahmoud. Mahmoud qui peut reprendre ce ballon quand même et se créer sa première situation, la première occasion pour le, pour le Havre, pour ce garçon je disais qui vit un... C'est score sur la sape piquer hein, avec Di Maria qui euh, tente de lancer euh, Kylian Mbappé oh. sur Di Maria en jeu. Ah, C'est là qu'il est intéressant vraiment Kylian Mbappé parce que... Kylian Mbappé attend la grosse accélération. Ah. Le centre de Kylian Mbappé l'intervention de Ben Mohamed. Ben Mohamed pour le centre. Euh, oh. oh. la sortie Pas sorti complètement, le jeu se poursuit. Neymar avec Mbappé. Oui, on se rend compte de ce qui va se passer. Et je ne pense pas qu'il serait heureux de prendre une valise. Oui. Uli pour le centre. Doublé d'Icardi. La, la lutte entre Romain Basque et... encore. Le voilà. Ça y est. Il suffit et on n'avait pas beaucoup vu. Mais si on le voit comme ça, ça suffit. Di Maria, l'extérieur, déposé. Oh là là là là là là. Déposé ouais, ça, la sur classe, la tête Picardi. Ah, c'est pas la classe, Daniel. C'est la grande classe. Ouais parce il euh, attendait euh, tranquille Di Maria. Ils s'affrontent les portes, on avait l'avait presque pas vu. C'est une équipe de, de Ligue 2. Hein, oui, oui, euh... oui. Oui, mais... Oh, joli. Il hey, qui a des atouts aussi. Hey, la preuve avec cette preuve de Romain Basque. Ouais, bien fait. Bien fait, Romain Basque. Michael Di Maria, Neymar à l'entrée de la surface. Neymar oh. Vous en voulez de la préparation C'est sur un plateau doré. Icardi de -ne fois. Neymar sur ce festival. Ouais. Le Paris Saint-Germain met 3-0. Et le provoque. Redonne à Jean-Pascal Fontaine tout de suite pris par André Herrera. Ah, ah, a... La faute de main. Ouais. Ouais. C'est quelque long quand même de la part de Jean-Pascal. Oh, C'est sera... assez... Très objectivement parlant aussi. Voilà, en face, c'est une équipe de. Brick de... sur euh, Neymar. Mais. Ney... Oh oh par Romain Basque. Euh, oh c'est renvoyé par Michel Baker. Et pourquoi pas loin. Bien sûr, c'est de la prise de risque pour le jeune euh, Woyo Koulipo. Fontaine yes à la relance avec oh, Mbappé. Oui, attention, en face à Mbappé. Pas faire ce genre d'erreur parce que euh, derrière, bah, c'est l'attention faut pas perdre de ballon comme ça, l'entrée de la surface de réparation et de l'offrir à Kylian Mbappé. La tension est immédiate, ça fait plus, ça fait 4-0 pour les 5-0. L'écale là, ah, il a tenté une, une passe. Attention. Oups, attention à ça, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La maladresse là, du jeune Casimir avec Di Maria. Le centre d'équivalent ouais, est, sont, est défié, il y a le petit ah, euh, Casimir qui réclamait. Le... Qui peut combiner peut-être avec uh, Kylian Mbappé, Mbappé. Avec Romain Basque uh, vers Casimir. Ah, non, Casimir non. qui réclamait une... Uh... C'est pas facile pour ceux qui ont démarré cette première première Avec Neymar, Neymar la qui la lance courir, la Mbappé. L'appel oh, de je... Kylian Mbappé qui a voulu piquer ce ballon, il n'est pas parvenu. Ah mais L'appel elle est Marine, pour la saison prochaine, a lancé sa campagne d'abonnement. La Fontaine. Allez, une bonne L'espace. Là, sur ce type d'action, les Parisiens tardent un coup. Joté pour Ruyo uh, Koulibaly, le centre de Koulibaly. Et Pierre. Kerrer oh. pour le centre. C'est oh, sur la transversale, cette reprise de, de Neymar. Ah, pas chanceux, le Brésilien. Quel bon ballon, quel bon centre. De voir Kigan, Ça euh, revient à de... Neymar qui a servi Maria, qui a voulu lui redonner, donner euh, pour le ah, centre ah. un et euh, une nouvelle fois le jeune Mouyokouli Koulibaly. Je Mbappé penalty, ouais, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr, ah, il est inarrêtable. Il est, il est inarrêtable. C'est certain que euh, un joueur comme Mbappé, si vous ne faites pas une prise à deux, euh, vous. 5-0. 5-0 doublé d'Icardi, doublé de Neymar, un but d'Embappé. Dimaria, il y a un Mbappé. Ah, il aurait pu servir Ricardi. Il y avait vrai. Icardi tout seul là. Et surtout, plein axe. Il rate son contrôle le Christophe, regardez son. c'est pas fini, on va aller au bout de ouais. cette action, ce sera la, la pause. Voilà. Oui, voilà, servi d'Agba par Sarabia. Oh, le centre ça. en retrait, c'est pour Sarabia qui frappe en direction de but et premier gros arrêt de Yaya Fofana. Ah oui, elle est belle, cette optique quand même. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Ouais. On des devant de Gontax. Ah. Euh, tente de lancer euh, Zabana. Saint-Germain. <rire> c'est ah, sauvé oui. sur la ligne, ouais, mais ah, je sauvé je sur la gai. ligne sans... Ouais, Sans réussite, malheureusement, il est tombé sur Idriss Agueil qui ajoute un sixième but en faveur du PSG sur ce premier corner de la deuxième période. Et chaque fois, pour les membres du mal, à, à bien ressortir le ballon. quel ballon Quel ballon de Marco Verratti sur euh, Sarabia. Quel ballon C'est déposé exactement là où il fallait. Marco Verratti dans ses œuvres. Sarabia à la conclusion ouais. 7-0. Ah, ils font un peu ce qu'ils veulent les parisiens et Jorico. Les, les corner dans cette deuxième période également pour le Pour oh. Lancer uh, Chupo Mottiglin à Pavre. Allez, avec uh, Jamal Tiare. On ouais. pouvoir lancer Pablo uh, Sarabia. Le centre pour Kalimwendo. Action décolle. Ah oh, mais Sarabia est impressionnant. Hein. Action décolle et, et but. C'est très bien fait euh, à l'origine de l'action. Déjà, euh, tchoup Sarabia pour le centre. Euh, ça arrive jusqu'à Draxler euh, pour euh, Calimuendo. Bon le bon appel. Calimuendo, il a frappé, c'est poursuivi par, euh, par Sarabia. Ça va trop vite pour le Havre en ce moment. Un très bon appel de Calimuendo, mais j'ai l'impression que le jeune attaquant parisien voulait frapper. Il écrase un peu sa oui, oui, frappe ça. et ça se transforme en en centre oui, pour Sarabia. Mais, mais ce qui est intéressant... Regardez, regardez. Sur euh, Sarabia qui n'est pas en jeu, qui a du soutien avec Kalimwendo, il a tardé là. Ah, Dagba le centre, il y a Draxler oh, qui arrive. Oh, y a, y a, y a. Ah, ah, bien défendu, non Sarabia. Bien défendu. <rire> Sarabia, il dit non, on va trop en mettre, donc euh... merci. Koulibaly Et il y a Thierry qui jaillit là, entre Fofana, Abdelli. Ah, c'est fort, c'est fort. Ah, Draxler avec euh, Bembele centrer le jeune Pembele, ce ballon et Draxler pour Pembele, le centre de Pembele, la réception Sarabia encore, qui a déjà réussi dans cette deuxième période. Calimwendo, ah, c'est pas ah. terminé à la talonnade. De... frappe assez largement hors cadre rabia avec Ali Mwendo tout à une touche de balle, le centre de Dagba. Zabala à l'entrée de la surface, peut écarter sur Quentin Cornette, le centre de Cornet. C'est bien fait pour l'instant, le centre freiné et dévié par lui, jeune Case Ruiz.